Donc, comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver dans le temple. Je pense que vous le reconnaissez avec les vidéos et je ne suis pas seul! Yo! Comment yeah, vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça va ou quoi? Ça va. Qu'est-ce qui vient de se passer là à l'instant? Buenas tardes a todos. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tu l'as sûrement vu dans le titre, Fit avec Thibault In Shape. Donc, tout au long de cette vidéo, je vais te raconter bah, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait qu'on en arrive jusque-là. Et je vais t'amener avec moi. On a rendez-vous à 14h au temple. Donc, euh, comme ça, tu pourras le voir un petit peu. Et je t'expliquerai voilà, comment ça se passe, comment ça s'est passé, mes ressentis personnels. Et j'ai hâte d'être dans à cette journée, je sais pas encore ce qu'on va tourner. C'est-à-dire, j'ai postulé, mais je sais pas encore trop le thème. Enfin, on a donné des pistes et tout, mais dès que j'en sais un peu plus, je te l'explique dans le vlog. En attendant, les t-shirts comme je te dis sont là et le pull. On est parti pour une journée qui s'annonce superbe et j'ai trop trop hâte d'y être. On arrive dans un kilomètre et ça me fait penser que je me suis même pas présenté pour les nouveaux qui arriveraient sur ce vlog. Donc je m'appelle Lucas Brasier, c'est une chaîne où je parle des études, des étudiants, euh, il y a un peu de tout. Donc euh, tout d'abord, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça peut soutenir la chaîne et ça fait toujours super plaisir. Et aussi à t'abonner. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. En attendant, on n'est plus qu'à 1 km d'arrivée. Donc on se retrouve très vite. D'ailleurs, je vais ramener un petit cadeau, le petit guide du youtubeur étudiant. Voilà, c'est un livre que j'ai sorti en maison d'édition pour aider les jeunes à se lancer sur YouTube. Bon, il n'en a pas besoin, il a largement réussi. Mais c'est voilà, une petite attention pour le remercier de l'invitation. Et j'ai très très diète, je sais pas trop encore le thème de la vidéo. Donc je vous tiens au courant bien évidemment Et voilà je viens d'arriver Donc tu peux reconnaître le logo je pense Il n'y a pas de souci. Euh, honnêtement c'est vachement grand On le voit peut-être pas là sur le, le vlog Mais c'est un bâtiment qui est immense hâte de voir à l'intérieur ce que ça donne et j'ai vu de loin qu'il y avait un baby foot donc s'il y a moyen de faire un petit baby foot et de voir ce que ça vaut ça va être génial donc comme vous pouvez le voir on vient d'arriver dans le temple je pense que vous le reconnaissez avec les vidéos et je ne suis pas seul yo Comment Nickel, vous allez J'espère que vous allez bien ça va ou quoi Ça va Qu'est-ce qui vient de se passer là à l'instant Eh bien on va te faire un petit tournage pendant trois quarts d'heure Exactement on a fait une vidéo pour ma chaîne YouTube où on parle d'actu, de présentation, ouais. un peu de tout et de rien on passe juste un bon moment C'est ça donc c'était super et euh, vous retrouvez tout ça sur la chaîne de Thibault le lien en description Exactement N'hésitez pas à vous abonner Merci Et d'ailleurs, nous n'étions pas que deux. Salut Giovanna Il y avait moi aussi Voilà. Tu peux nous parler un peu vite de ta chaîne Alors moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais du drama pop culture, je fais aussi des trades reddit, du lifestyle, c'est un gros mélange. Donc si jamais vous voulez checker, c'est ça Giovanna, voilà. N'hésitez pas à aller voir, le lien sera dans les commentaires. Merci Petite ellipse temporelle et on se retrouve maintenant chez moi dans mon studio donc voilà, on va faire un petit peu un débrief de cette journée. Vous avez vu quelques images, je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé que je me retrouve dans la vidéo avec Thibaut. Bah, vous faire mon petit retour à chaud là, comment ça s'est passé et vous dire quelques petites infos. Donc voilà, donc tout d'abord, euh, pour euh, la vidéo, bah, ça s'est super bien passé. On a super bien été accueillis par Thibaut et Juju. On a bien discuté avant, on a fait le tournage, on va dire que ça dure à peu près deux heures, mais on a fait trois quarts d'heure de rush si vous voulez, le temps de bien apprendre à se connaître, d'échanger. Donc euh, s'ils si passent par là, je les remercie tous les deux pour les échanges, c'était super intéressant. On a pu échanger, il n'y a vraiment pas eu de côté prise de tête ou quoi que ce soit, c'était vraiment euh, à la bonne franquette, discussion. Et euh, j'espère que j'ai hâte de voir comment ça va rendre au montage, mais ce nouveau format vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce format vous a plu, si vous avez des suggestions d'amélioration. Et euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver sur la chaîne de Thibaut et je suis très content d'avoir pu avec Giovanna vous présenter ce nouvel épisode entre guillemets cet épisode un peu euh, pilote de cette nouvelle série. En attendant, au niveau des retours, comment ça se fait que j'ai pu participer, etc. Bah tout simplement sur Snapchat il avait mis une story où il avait dit voilà je recrute des gens, si. Enfin je recrute, s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à mes vidéos, bah, vous envoyez une vidéo de présentation à l'adresse mail qui est juste en dessous. Donc euh, j'ai pris l'adresse mail, euh, j'ai fait une vidéo là comme ça avec le téléphone qui a duré euh, 40 secondes, je me suis présenté rapidement et ma vidéo a retenu son attention. Dans la vidéo je disais que bah, voilà, j'étais sur Toulouse, que j'avais fait plus de 600 vidéos et du coup que j'étais à l'aise face caméra, je pense que ça m'a aidé. Et euh, voilà, donc j'ai pu participer et me rendre disponible également pour cette vidéo qui a été tournée donc euh, le dimanche qui précède la sortie de la vidéo et on a tourné cet après-midi, c'était vraiment... Euh, Super génial, un super moment de partage et c'est rigolo parce que ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo précédente où je disais, faut vraiment s'entraider sur YouTube, il y a vraiment le côté partage, il n'y a pas que le côté, parce que dans la thématique des études, il y en a parfois qui se disent « chacun dans son coin, c'est mieux ». Moi je trouve que c'est mieux des trucs comme ça de partage, t'as des youtubeurs qui sont plus grands, plus petits, etc. Ce qui est intéressant, c'est la valeur que les gens peuvent t'apporter au niveau des échanges, la pertinence dans ce qu'ils peuvent te dire. Et là vraiment, on a échangé sur des sujets super intéressants, on a parlé de sujets d'actualité, euh, un peu de tout, le Covid, etc. Enfin, vous verrez dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, si t'as découvert la chaîne aujourd'hui grâce à la vidéo de Thibaut, bah, bienvenue à toi Et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et à lâcher ton meilleur like, ça soutient la chaîne. Je le rappelle, une chaîne pour les étudiants et les études de manière globale, et même si plus étudiant, tu peux t'abonner parce qu'il va y avoir plein de nouveaux contenus, euh, toujours des contenus euh, tranquillou, sympathique, dans la joie et la bonne humeur. Et comme vous l'avez vu, on est actuellement à 5910, donc je ne sais pas après la vidéo avec Thibaut euh, combien on sera. Mais en attendant, je vous rappelle que pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent, mais pour tous les nouveaux là qui viennent d'arriver, je le dis, aux 10 000 abonnés, on organise un voyage dans le Larzac. Alors pourquoi un voyage dans le Larzac, des chèvres, les, les bouteilles de cristalline C'est un univers que, qui est là que vous apprendrez à connaître si vous abonnez à la chaîne. Et j'avais toujours dit aux gens, bah écoutez, si jamais nos études, ça marche pas, un jour, venez, on, on arrête tous nos études et on va élever des chefs dans le Larzac. Et euh, aux 10 000 abonnés, j'ai dit, j'organise un voyage avec les abonnés qui veulent venir, où on se fait... Euh, Hein, peut-être un event camping, etc. dans le Larzac, enfin vraiment pour pousser le délire jusqu'au bout. Et c'est un objectif qui est là depuis 2019 et qui, chaque année, bah, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Donc on verra si avec la vidéo qu'on a fait avec Thibaut, bah, peut-être que ça va accélérer le processus, peut-être que ça va permettre, derrière, de nouvelles collaborations, de nouveaux objectifs, peut-être que je reviendrai aussi faire des vidéos avec Thibaut. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je le remercie énormément pour ce partage, sa bienveillance et bah, ses conseils qu'il a pu donner et la façon dont on a pu échanger vraiment... C'était vraiment comment dire dans une ambiance très calme, très détente, très, euh, pas prise de tête, tu vois, si on a tourné la vidéo. Limite, tu vois, parfois on discutait, on échangeait et on avait oublié que la vidéo était en route, donc ça peut faire potentiellement des rushs, donc tu vois, vraiment un esprit bon enfant, bienveillant. Ça fait longtemps que je n'avais pas été dans un mood comme ça où j'étais super content, etc. Et, tout, et où je me suis dit... Ah yes, c'est pour ça que je suis content de faire aussi des vidéos YouTube, c'est pour ces moments d'échange, de partage que j'aurais jamais pu connaître si j'avais lâché, parce que c'est vrai que la vidéo, la chaîne, tu vois, il y a 650 vidéos et il y a actuellement 6000 personnes, donc tu vas me dire, ouais, il y a des gens avec 600 vidéos, ils sont à 3 millions d'abonnés. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas grave, moi je le fais parce que ça me fait plaisir, j'adore faire des vidéos sur YouTube, parler des études, c'est sûr, les études, c'est pas forcément un sujet tendance, mais... Euh... C'est quelque chose que j'aime faire, donc je continue. Peut-être je vais l'élargir pour que ça plaise un petit peu plus à plus de gens. Mais en tout cas, bah, je suis content que vous soyez toujours là. J'accueille à bras ouverts les, les gens qui viennent d'arriver aujourd'hui. Et euh, je pense que la dernière fois que j'étais aussi content comme ça, c'était quand on avait fait l'émission télé avec Olivier Mine. En attendant, si c'est pas déjà fait, comme d'hab, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde Et pour tous ceux qui ont des objectifs et qui n'osent pas les réaliser, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasil.